bien. On est en train de se répartir le travail, on a la arablar mosquée qui ouvre, donc on, on est en train de, de, se, de couper le groupe en deux pour faire les deux inscriptions qu'on n'a pas pu voir hier, et puis les autres commencent le travail dans le musée. Donc c'est toujours ici oui, oui, c'est bien, bien le bon musée. Bien, j'ai fait rire. j'ai Vous voyez le musée Oui, le musée, mais ce n'est pas Le musée L'inscription Oui, c'est l'antiquité, ce medieval. Uh. C'est ce que nous looking for. You have Vous avez 14. Yeah. 14, rooms. Ah, 14 rooms. Ah, 14 okay. rooms. Okay. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Thank you very much. C'est yeah. yeah. yeah. yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. ici Yes. Oh, that's yeah. Thank you very much. <laughs> the you want yeah. think... It's not here, I oh, nah. It's, it's, it's antiquity here. It's Do you see yes. the Oh, c'est pas l'histoire. C'est la plutôt, on va dire que c'est l'aventure, mais euh, ce qui montre que notre travail est vraiment nécessaire. C'est dire qu'en 25 ans, ça tout, tout bouge et que tout pouvait se trouver dans un musée bien rangé, bien étiqueté. Et au final, bah, 25 ans plus tard, on ne les retrouve plus. Donc euh, c'est toujours une, une chasse, ouais, une chasse à l'inscription. J'ai un balai aussi, balai ouais. Il ouais, faut savoir tout faire en épigraphie balayée, nettoyée, astiquée. Alors sur les trois sites, euh, on a plus qu'un il n'y a plus qu'une dalle, voilà, c'est pas grave. Demain matin c'était plutôt quartier libre, mais si on peut faire un peu de base de données, ça peut être bien, enfin on va voir. Et sinon là on va tout de suite au musée, et ensuite on avise. Non, là on n'a pas d'autorisation du tout, il n'y en a, a qu'une à voir, donc on est plutôt touriste groupe de français qui ouais, on, on on a ah, ouais, des turistes Oui Oui, oui, oui. Ah, on va okay. commencer. La dalle a été transférée à la musée Cypriote, qu'on avait hier là. C'est des dalles qui se déplacent et ça montre encore une fois comme à chaque fois leur, leur vie. Quoi. C'est des monuments, ça veut dire qu'on montre. Euh, elle était exposée ici, mais elle est repartie dans un, pour, certainement pour une exposition temporaire, qui était sur un thème précis et qui, euh, pour lequel celle-là pouvait raconter quelque chose. Et là, elle est repartie ailleurs. Voilà. Finalement, ça montre que ça n'est pas forcément que dans un dépôt lapidaire qu'on oublie, qu'on laisse, et euh, que ça, ça intéresse aussi le, le public. Voilà. Donc, on, on continue notre chasse.